Salut l'internaute Pour ce cinquième numéro ont Aussi, mille choses à te dire, je reçois un jeune trentenaire français d'origine turque qui semblait embrasser une vie bien rangée. Avec une licence et un master en informatique, il devient ingénieur et consultant. Mais pour lui, finalement, son métier n'est qu'un job alimentaire qui manque de sens. Il abandonne alors son CDI et avec son frère Bulent, il crée l'association boycott. Aujourd'hui, il publie son premier manifeste, son premier livre, édité par La Relève et la Peste, un média indépendant. Mon invité n'est autre que l'Event Akar. Salut l'internaute Eh bien, salut l'Event Salut Salut Jamil Comment tu vas Très bien Ça va oh, Super Un peu stressé, mais là. Oh, mais faut pas Faut pas Tu es en <rire> terrain conquis Terrain conquis <rire> La passion Il y a quelques semaines, j'avais le plaisir d'être sur tes terres, à Lyon. Et ça me fait plaisir que tu sois sur les miennes aujourd'hui, à Gaillard. Je suis enchanté aussi. Dans l'intro, j'ai brièvement dressé ton profil, mm -hmm. euh, mais très brièvement. Est-ce que tu pourrais me dire, nous dire euh, qui tu es, d'où tu viens, très personnellement Alors, je viens… Bah, proche, proche de Lyon. Hein. Je suis né en France. Euh, mes parents sont d'origine turque, euh, comme tu l'as si bien dit. Et euh, bah, j'ai fait une formation euh, en informatique, ça se passait plutôt bien. Mm -hmm. J'étais passionné par l'art. Au début, moi, je voulais être artiste, okay. c'était compliqué. C'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et du coup, euh, donc j'étais ingénieur en informatique, consultant, j'ai travaillé pour les plus grosses boîtes hein, et je continue de travailler d'ailleurs pour des, des leaders mm -hmm. euh, sur le marché économique. Et euh, comme beaucoup de jeunes cadres aujourd'hui, bah, il manquait un peu de sens dans le travail. Du coup, j'ai décidé un peu de, de me lancer dans le côté engagement associatif et euh, j'ai mis une petite parenthèse sur ma carrière. Ouais. Pour, pour me lancer complètement et essayer de, de dynamiser et d'étendre l'association qu'on a lancée, iBoycott, qui veut créer un contre-pouvoir citoyen. Ok, très bien. Donc finalement, tu vas embrasser une autre carrière, on peut dire ça comme ça. Est-ce que tu vois ça comme une carrière d'ailleurs euh, oh Non, ce n'est pas vraiment une carrière. On aimerait bien que ce soit une carrière entre guillemets éthique là-dessus, mais euh, pour l'instant, non. C'est plus une activité. On veut vraiment lancer le côté éthique, contre-pouvoir, pas forcément le recentrer sur soi-même. Mais apporter quelque chose à la communauté, aux citoyens, bah, pour essayer de contrebalancer un peu euh, euh, la société aujourd'hui. Ok. Qu'est-ce qui fut, du coup, le, bah, tu disais euh, le manque de sens, etc. Mais qu qu'est-ce qu qui fut l'élément déclencheur qui fait que du jour au lendemain, ou peut-être tu as calculé ton coût, mais quitter ton ancienne vie pour te lancer comme ça C'était quoi l'élément déclencheur Alors, Ça s'est fait progressivement, en fait, si tu veux. Euh, moi, un des éléments, bah, c'est de nombreux scandales économiques. Donc, ouais. c'est comme l'eau qui, qui va, entre guillemets, tailler la roche. Euh, donc petit à petit, on commence à, à se faire une conscience. Donc moi, je dessinais beaucoup au début pour essayer de déverser en fait tout ce, cet engagement parce que si on le garde pour soi, de toute façon, ben, on broie du noir et c'est pas forcément super positif après. Et, euh, et après en fait, depuis le, la, un des éléments déclencheurs, c'était fin de, décembre 2014, mm -hmm. la Commission européenne en fait avait rejeté euh, une euh, pétition, c'était une mobilisation citoyenne qui avait euh, atteint un million de signatures contre euh, TAFTA. Souviens, euh, ouais. Ils avaient écarté en fait tout simplement parce qu'ils pouvaient le faire. Hein. Et là, je me suis dit non, il faut, il faut vraiment apporter nos propres règles citoyennes et là-dessus en fait, euh, comme moi je venais de l'informatique et que le numérique apportait euh, euh, quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui, bah, je me suis lancé sur ça et petit à petit en fait, on a vu que ça marchait, ça se dynamisait et à un moment, il fallait, j'étais à l'eau en fait parce que je n'arrivais pas moi au côté professionnel, familial et, euh, et associatif gérer tout cela. Du coup, euh, j'ai mis une petite parenthèse. Euh, professionnels pour se lancer à 100% sur le monde associatif. Soit iBoycott, du coup, la création d'iBoycott a... Exactement. C'est ça, ça qui a enfanté la création. C'est ça. D'ailleurs, c'est quoi iBoycott Alors, iBoycott, en fait, c'est euh, une plateforme qui réunit euh, des citoyens. L'idée, c'est de faire de l'éthique un facteur économique incontournable. Et, euh, et pour faire cela, en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que comme on vit dans une société de consommation et qu'il y a un acteur clé aujourd'hui, c'est les consommateurs, bah, c'est les remettre au milieu du système économique. Et on le fait comment bah, Tous les jours avec notre pouvoir d'achat. Et euh, on utilise cela avec euh, des campagnes de boycott qu'on peut lancer directement euh, sur iBoycott. Mais l'idée, ce n'est pas un boycott pour nuire, mais vraiment pour rentrer en dialogue avec l'entreprise et la faire évoluer. Donc, on donne un droit de réponse à l'entreprise. L'entreprise répond à l'ensemble des boycottants qui jugent de manière individuelle si on lève ou pas la campagne de boycott. D'accord, donc en fait le citoyen, comme tu l'as dit là, est acteur. N'importe enfin, qui s'inscrit sur la plateforme, sur iboycott.org, c'est ça, ça Et peut lancer tout seul ou il y a une modération quand même, il y a quelque chose derrière Alors, on a essayé de, vous, on a essayé de garder en fait ce côté très collaboratif ouais. euh, au maximum, décentralisé. Donc euh, il n'y a pas une personne, une entité qui dit cette campagne, euh, elle ne va pas plus loin. Euh, quand un citoyen lance une campagne de boycott, elle rentre en période d'incubation où là, les autres, euh, la communauté va dire, bah, attention, là sur l'image, il y a de, de la discrimination, euh, là, il y a de la contrefaçon de marque, là, il y a de la diffamation, donc ils vont essayer de modérer. Donc il y a un, en trois étapes, et une fois qu'elle atteint 1000 boycottants, une campagne qui a été euh, euh, modérée par la communauté, eh ben, elle est officiellement publiée. D'accord, donc c'est vraiment autogéré finalement. C'est ça. Quelqu'un lance et les autres approuvent ou pas C'est ça. Sauf euh, cas où il euh, y a des remontées d'alerte qui sont remontées, etc., sur la diffamation, discrimination flagrante, et là, on est obligé d'agir. Euh, les modérateurs. Donc vous, Exactement. vous êtes combien d'ailleurs dans l'association euh, aujourd Alors aujourd'hui, actif, actif bah on est éparpillé un peu partout en France, le noyau, le siège est à Lyon. Mm -hmm. Donc en tant que noyau, on va dire qu'on est une trentaine et après on a toutes les antennes qui, qui ont essaimé un peu partout en France, Belgique et Suisse. Y a-t-il eu des succès déjà Oui. quels Alors je peux donner quelques succès qui sont assez intéressants. Oui. C'est… Euh, alors il y a plusieurs niveaux de succès. Déjà, nous, le, au début, c'était lancer une campagne de boycott, c'était un succès. Bien sûr. Deuxième succès, c'est qu'une entreprise réponde. Le jour du lancement, en fait, HM a répondu en moins de 24 heures. Il y a un journaliste, le journaliste de BFM. Ah, qu'est-ce qui se passe, etc. Ça veut dire quoi Répondre aux consommateurs Mais qu'est-ce que vous racontez machin, tout ça. Ils sont bons euh, à consommer, on ne ouais. leur parle pas euh, habituellement. Qu'est-ce voilà. qui se passe Inédite. Exactement. Okay. Euh, ben, les consommateurs vont voter, vont juger votre réponse. Ah, OK, il faut convaincre les consommateurs. Là, on, on commence à entrer dans un terrain qui n'est pas du tout… Euh, habituel. Euh, habituel. Mmh. Et euh, donc ça, c'était une belle victoire aussi. Et après, on a eu des victoires, mais des vraies victoires. C'est-à-dire que c'est la majorité des boycottants qui ont levé leur campagne de boycott. Je vais donner euh, Petit Navire qui a été l'une des euh, premières euh, campagnes qu'on oui. a, qu a lancées, notamment sur les travaux de Greenpeace. C'était sur le DCP, les dispositifs de concentration de poissons. Mmh. Euh, donc, c'était pour arrêter cette pratique de pêche euh, qui était catastrophique au niveau environnemental. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au début, ils ont fait une première réponse, un peu bateau. Petit bête ou mon euh, c'est <rires> okay, ok, ok. Et du coup, la communauté, en fait, les boycottants, ils ont dit, à bah, grande majorité, ils ont dit, bah, non, on n'est pas du tout convaincu par la réponse. Il euh, y a des personnes qui ont recherché sur Internet. Euh, si euh, effectivement euh, ils, leurs propos qui avançaient et tout factuellement, ils arrivaient à trouver quelque chose et tout. Euh, non, il y a des personnes après, ils ont pris leur boîte de thon, ils l'ont renvoyé à la marque parce qu'ils avaient déjà acheté des boîtes de thon, parce que ça fait 35 ans qu'ils étaient clients chez eux. bah ben, non, moi dans, ce, dans ces conditions-là, je boycotte. Mm -hmm. Et ce qui s'est passé, c'est que la, la campagne a continué euh, et au bout d'un an, ce qui fait un à délai la durée, qui euh, est remarquable, elle a duré, et ils ont fait une deuxième réponse euh, plus factuelle où ils ont pris des vrais engagements sur le terrain avec Greenpeace. Et la majorité des boycottants, ils ont dit, ben moi dans ces conditions-là, je fais confiance, je lève mon boycott. La majorité a levé son boycott et la campagne en fait, s'est clôturée sous forme de victoire. Et c'est la première fois dans le domaine économique où une multinationale déjà répond à des consommateurs, les consommateurs votent avec leur pouvoir d'achat, et on arrive, à, entre guillemets, à trouver un terrain d'entente, mais de manière... Euh euh, comment dire, euh, bah, numérique quoi. Donc, Bien sûr, euh, démocratiquement, euh, numérique c'est énorme. C'est vraiment les principes de la démocratie qui sont appliqués euh, à l'économie. Et du coup, depuis, est-ce que leurs engagements ont été tenus Alors là-dessus, généralement quand une entreprise prend des engagements sur euh, ces conditions, sur un process de fabrication qui est assez long, euh, c'est sur 2020, 2023, etc. Mmh. Là-dessus, on a la garantie déjà bah, qu'il y a une association sur le terrain experte qui suit le dossier. Greenpeace voilà. Okay. Et même si demain, on se rend compte que l'accord n'est pas tenu, libre à nous de lancer une campagne de boycott. Et dans ce contexte, ça sera beaucoup plus difficile pour l'entreprise de convaincre une nouvelle communauté de boycottants, alors qu'ils savent que sur une première campagne, ils ont été dupés. Ok. Donc, oui, effectivement. ça, c'est une vraie force. Tu as donc, on le disait tout à l'heure, tout quitté, c'est-à-dire ta vie d'avant, euh, avec ton revenu fixe, ton salaire, ton, le confort du train-train, on peut en appeler ça comme ça, voilà. le confort, pour aller dans ce sens-là. Mais je sais que tu es marié, tu as des enfants, d'ailleurs félicitations pour tout, c'est quelque chose de formidable, on les <rire> euh, voilà. euh, Mais comment tu fais pour faire face Parce qu'il faut bien vivre, bien manger, remplir notre frigo, payer le loyer, comment tu fais hmm. Alors euh, ça, c'était vraiment provisoire, c'est vrai que j'avais des contraintes qui étaient entre guillemets énormes, du coup on est obligé de négocier aussi nous avec la famille puisqu'on n'est pas tout seul, hein. ben oui. ça, aurait été, ça aurait été une chance, non, je... Alors, on n'est pas Elle tout seul pas du coup, ça <rire> on prend nos responsabilités et là-dessus en fait, c'est pour ça que moi j'ai vraiment pris un cadre de tir de Danone, et en un an, j'ai donné ben, un don de soi euh, bénévolement euh, et pris des sacrifices même au niveau financier, etc. Économie, etc. Ouais. Économie, et, euh, pour ben, me lancer à 100 là-dessus. Euh, et euh, J'ai eu la chance de faire une rupture conventionnelle, d'expliquer que la démarche, ben, nous l'objectif derrière, c'était de pérenniser l'activité, que même si ce n'est pas moi, ce ben, serait d'autres jeunes etc. Et, tout. et du coup, dans cette démarche, en fait, on, je me suis donné un an et là, j'ai repris en tant que chef de projet ton employeur a été compréhensif face à ton projet en fait c'est ça hein c'est une expliquer. chance ok bravo bravo c'est pas toujours évident mais et d'ailleurs quand j'ai repris en fait j'ai été pas mal boycotté parce que j'avais cette expérience associative sur les boycotts ils comprenaient pas trop ah ok oui, effectivement le nom en plus c'est un peu peur en fait hein. ouais, y a, exactement. il n'y a pas un problème justement avec ce nom là c'est pas un enrobage c'est exactement ça c'est un mur c'est un préjugé c'est qu'il y a un enrobage négatif c'est à dire dès qu'on parle de boycott bah, c'est convenir qu c'est que on fait une action en absence de dialogue. C'est pour ça que nous, euh, et à travers le livre, j'ai lancé beaucoup ça, de, on parle de boycott bienveillant. Bienveillant, pas parce qu'on est naïf, mais bienveillant parce qu'on sait qu'on a, on a une force et qu'on l'utilise de manière bienveillante pour faire évoluer en fait euh, les pratiques. Oui, il y a un but de construction et pas Exactement. uniquement de, de dénonciation. Euh, Exactement. Voilà. Ah, okay. et il y en a beaucoup qui disent là-dessus par exemple que le boycott nuit à l'acte d'achat. Euh, nous, on pense complètement le contraire, c'est que le boycott va charger en fait en valeur cet acte d'achat. C'est-à-dire qu'on va responsabiliser notre achat. On va dire ben, je, moi, j'ai envie de comprendre l'impact public de ma consommation privée et je deviens consommateur. Et voilà, donc ça, pour nous, c'est un stap en fait. Euh, c'est une liberté d'expression vraiment dans la société de consommation. Et comme toute liberté, eh ben, quand on l'utilise, il ben, faut l'utiliser de manière responsable et consciente. Et consciente. La base d'iBoycott, c'est donc de viser les entreprises. Euh, qui font mal leur job, qui ne sont pas éthiques, etc. Mais est-ce que quelque part dans le processus, vous proposez des alternatives dès le départ à une marque justement, à un produit en question Alors, pas dès le départ, toujours dans l'esprit collaboratif en fait, okay. c'est que sur chaque campagne de boycott, les citoyens peuvent proposer des alternatives et peuvent voter et découvrir aussi les alternatives. Les meilleures alternatives donc remontent automatiquement naturellement en fait en top des listes. Donc ça peut être un produit, mais ça peut être aussi un mouvement ou euh, par exemple typiquement, je peux donner un exemple, euh, sur euh, Petit Navire, le poisson, bah, il y avait Fardec Mule, Connectable euh, ou Être Végétarien, c'est aussi une alternative. Ok, d'accord. Donc euh, voilà, c'est ce que les gens proposent comme alternative et automatiquement on les remonte. Et c'est dans ce cadre qu'on a lancé en fait un label citoyen, le label Bycott, où on a invité justement à Lyon en fait pas mal d'entreprises euh, éthiques pour leur remettre ce label en tant que consommateur en fait et les remercier de leur engagement. Pour en revenir à, à ton engagement personnel, comment ta famille, tes proches ont pris euh, ce virement de situation, ta vie, tu as, as changé de, de vie euh, pour un, un engagement qui est politique, j'ose le dire, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, c'est un non, engagement politique dans le fond, avec un grand P. Euh, comment euh, ça a été pris par ton entourage euh, bah En fait, j'ai un peu tous les avis, euh, des personnes qui ne euh, comprenaient pas, personne proche. <rire> <rire> bah, as une carrière toute tracée, etc. et tout. T as hein, réussi as su... quelque part pour certaines personnes et… Voilà, c'est ça. Ouais. Et, euh, et après, mais le problème, c'est euh, comme aujourd'hui, il y a les syndromes qui existent euh, au niveau des cadres, c'est le « brown out », où euh, on n'est pas aligné avec euh, ce qu'on fait et ce que notre éthique personnelle. Et du coup, c'est ce que je vivais un peu. Les bullshit euh, jobs, quoi, c'est ça Ouais. Un peu ça ouais c'est Ouais. perte de sens, euh, comment ouais, bon ben c'est ça, c'est exactement okay. ça, perte de sens euh, dans le travail, pourquoi je fais ça au final, hein, quand on creuse, etc, et tout, et y en a, on est beaucoup à se poser ces, ces, ces, ces, cette question. Et euh, donc voilà, après on a eu des soutiens et c'est vrai que iBoycott, il y a eu un bon écho médiatique, etc. et tout, donc de ce côté-là, bah, euh, il y a une bonne approche. Ça a rassuré tes proches ça, ça a rassuré les proches, mais euh, moi je sais que par exemple ma mère, bah, elle sait, si je lui dis exactement ce que je fais, elle ne le sait pas quoi. Enfin, elle ne pourrait pas me décrire exactement ce que je fais, elle me dit « c'est bien mon fils <rire> ». Elle, elle est chargée de toi, mais elle ne sait pas vraiment… Euh, exactement. Le, le, par fin... exemple, je vais donner une petite anecdote, c'est ouais. marrant, on passe dans un dans magazine, il y a moi et mon frère. Et du coup, euh, l'article est bien fait, etc., en milieu de page et tout. Euh, et elle regarde, elle dit euh, Ah, mais 26 ans, 28 ans, le temps est passé trop vite. Mais elle n'est pas du tout le fond oui, l'article, oui. en fait. C'est vraiment en tant que moment, donc c'est assez marrant. Tu as sorti un livre récemment, on peut appeler ça C'est un manifeste, oui. édité par la Relève à -La, la, la Peste. Mm -hmm. voilà. Et d'ailleurs, il est là, petit <rire> bouquin. Euh, comment l'idée est arrivée est-ce que c'est déjà première question Est-ce que c'est ton premier livre euh, Oui, oui, oui, c'est mon premier livre. OK. Et euh, comment l'idée est arrivée Comment ça a duré Est-ce que tu as eu, toi, cette idée et pourquoi bah, En fait, euh, c'est vrai que quand on a lancé iBoycott, en fait, on a lancé un concept aussi. Donc, à travers le boycott, etc., nous, l'idée, c'était vraiment de démocratiser. Donc, on ramène des principes. Et euh, le meilleur moyen d'implanter, de, bah, de, de conceptualiser tout ça, bah, c'est à travers un, un manifeste, un livre. Mm -hmm. euh, J'ai eu la chance, moi, de faire un TEDx euh, à Lyon on m'a fait confiance, euh, et du coup euh, ça a apporté un peu plus de profondeur. Et le livre, bah, ça permet en fait, entre guillemets, de graver ça sur la roche. Et euh, moi, j'avais commencé à… Bah, leur Relève et la peste, en fait, ils m'avaient donné un petit encart sur une, pour faire une préface de leur ouais. livre journal. Et il euh, y a eu beaucoup d'échos positifs là-dessus, et du coup, on, on, ils m'ont dit bah, « pourquoi pas un petit manifeste », etc. Donc on s'est lancé le défi. Et l'idée, c'est un format qui est assez court, pas très long. Qui va directement à l'essentiel et c'est une invitation au changement et c'est de comprendre que face à la puissance des multinationales, on a vraiment un pouvoir qui est extraordinaire et qu'il faut l'utiliser. Le boycott bienveillant. De quoi il s'agit en fait Quel est le but de ce manifeste Qu'est-ce qu'il raconte à l'intérieur Éveiller les consciences et montrer que l'éthique sera. Il faut qu'elle devienne entre guillemets. faut que l'éthique devienne un facteur incontournable de l'économie et ça. Un seul acteur peut le faire, c'est nous en tant que consommateurs. C'est pour ça que je parle de gardien de l'éthique. On est vraiment gardien de l'éthique euh, euh, dans ce processus économique et qu'il faut qu'on prenne nos places. On n'est pas juste entre guillemets euh, des entonnoirs de désir ou des, entonnoirs, bah, de, de, des, des homo des consommateurs. On est vraiment là en tant qu'acteur. Et tant que nous, on ne prend pas euh, le bras de cette problématique, eh bien, de toute façon, le système dérivera de manière naturelle. Le système économique, il est basé sur ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui oblige une entreprise à faire de l'éthique Rien. C est, c est, c est, elle est, à part peut-être une nous. question glaciale. C'est exactement ça. Pas d'éthique, pas de chocolat. Ah, c'est bien. D'ailleurs, le chocolat éthique, c'est dur ça. à trouver aussi. Ça. <rire> <rire> <rire> Justement, il faut des outils hein, pour atteindre cet objectif-là. D'ailleurs, je, je travaille aussi on est tous dans cet objectif d'aller vers l'éthique, etc. On est de plus en plus conscientisé. La conscientisation passe par ton engagement euh, et d'autres. C'est l'écriture d'un livre, le fait qu'il y ait des, des campagnes de boycott, etc. Mais même avant d'arriver à faire une campagne de boycott, il faut conscientiser et il faut des outils. Exactement. Tout ça pour arriver à la prochaine question. J'ai entendu dire qu'un outil allait arriver pour nous aider, une application, un truc du genre. Ouais. Alors, aujourd'hui, on manque d'outils. Quand on voit par exemple un Cash investigation où il y a 4 millions de personnes de téléspectateurs devant leur, euh, leur, leur télé pour voir justement ces problématiques-là, derrière, qu'est-ce qui se passe bah, Après un bad buzz de deux jours, l'entreprise dit euh, « calmez-vous, c'est pas grave », et on passe à la suite. Quoi. Ouais. Et là, l'idée, c'est le manque d'outillage. premier outil qu'on a ramené nous à travers le numérique, bah, c'est de centraliser justement toutes les personnes qui, étaient, euh, qui boycottaient une marque, euh, mais toujours en gardant ce pouvoir individuel, parce que le boycott, ça reste un pouvoir indi individuel, c'est juste qu'il est inscrit dans une dynamique collective. Le deuxième outil, comme tu l'as si bien dit, en fait, c'est ben, comment dans la pratique on utilise, euh, on utilise ce boycott. Souvent, je vais donner un exemple, on a la fameuse carte de Nestlé avec l'ensemble des branches des marques et là, on est complètement découragé, impuissant, on se dit non, mais face à toutes ces marques, moi, la moitié des marques, etc., je consomme peut-être, je ne sais même pas si je vais consommer cette marque. Eh ben, nous, on va répondre à cette problématique-là, c'est que consommer ça, ce n'est pas que pour soi. Donc, quand on scanne un produit directement avec l'application, on va avoir l'impact santé basé sur le travail extraordinaire d'Open Food Fact, l'association qui, qui met à disposition l'open source, mmh. et l'impact sociétal. Si une campagne de boycott existe sur la marque, mais aussi sur l'ensemble des filiales mères ou des sous-marques. Donc typiquement, vous scannez innocent, eh ben, vous saurez qu'il y a une campagne de boycott contre Coca-Cola. Donc l'outil, là, ce serait basé sur le, le smartphone. Concrètement, les gens dans, la, dans, dans un rayon vont pouvoir scanner n'importe quel code barre et avoir euh, des informations précieuses pour euh, mieux consommer. Exactement. Santé sociétale. Et l'application sera gratuite Sera gratuite. Et en plus de ça, on pourrait directement agir sur euh, l'application en participant aux campagnes de boycott, mm -hmm. en votant pour la réponse d'une entreprise si, euh, auquel euh, on a participé. Et euh, troisième point hyper important, c'est en agissant directement, euh, on va être gardien de l'éthique, donc on va demander à chaque personne s'ils si, euh, veulent participer à des opérations contre les marques si je peux téléphoner ou envoyer un email une fois par mois, une fois par trimestre ou une fois par semaine. Et là-dessus, ben, il suffit d'avoir un noyau de 5000 personnes pour, être, pour constituer déjà un contre pouvoir extraordinaire d'action contre les marques qui ne répondent pas. C'est-à-dire qu'on va l'utiliser avec modération, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, je comprends bien. Mais là, c'est un formidable outil. Finalement, ça va être tout boycott dans une application, quoi. Exactement. Est-ce qu'il y a une date déjà d'arrêté pour sa sortie euh, Le 13 septembre. Ok, il y a un événement autour d'organiser ou pas euh, Oui, le 13 septembre, c'est un événement plutôt officiel, c'est en semaine. Et euh, le 21, le 21, on me confirme au <rire> Le 21, euh, c'est l'événement public, euh, donc à Paris, à Lyon et à travers toutes les antennes, on va essayer de faire une action euh, ce jour-là. Génial, génial. Avec un, un micro-trottoir pour demander, pour essayer directement en fait, l'application des constructeurs. Est-ce que tu as un dernier mot à dire Alors, ce qui est intéressant dans cette émission, c'est que j'invite des gens, des humains, hein, engagés pour montrer que ben tous les humains peuvent s'engager pour des causes nobles, que je trouve voilà ben, Voilà, Ça, c'est mon, mon propre média, je fais ce que je veux. Donc, <rire> voilà. Euh, qu Est-ce est que tu as un mot à dire aux internautes spectateurs sur ce sujet-là Alors, c'est simple. C'est qu'au euh, début, nous, quand on est parti en fait, on a commencé l'aventure boycott, euh, on était convaincus. Euh, par, par cet outil. Euh, et à l'heure actuelle, en fait, on est plus que convaincu. Euh, moi, j'ai eu des échanges téléphoniques directement avec les marques, les directeurs, de, euh, les responsables euh, de marques. Et euh, je vois à quel point ça impacte aussi, euh, parce qu'on parle de deux piliers de la société de consommation l'image de la marque C et l'argent de l'entreprise. Exactement. Mmh. L'image et l'argent, le reste s'arrête. Donc, on rentre vraiment dans le facteur économique. Et, euh, et aujourd'hui, bah, nous, on est une association but non lucratif, on vit essentiellement bah, de, form de formation pédagogique, mais aussi de dons, donc à partir de 1 euro par mois pour être membre de l'association. Et euh, le manifeste est disponible uniquement sur euh, Amazon, je rigole, mon dieu <rire> Il okay. est disponible uniquement chez La Relève et La Peste, en fait, notre boutique, enfin la boutique de l'éditeur. Super. Justement, une petite question bonus, ça me vient là. Tu dis que euh, tu as des relations téléphoniques, etc., mm -hmm. privilégiées du coup, avec est les coste. marques. Est-ce que tu as subi des pressions ou des tentatives de corruption enfin, Quelque chose Intimidation, quelque chose Est-ce qu'il y a une petite info constillante Alors, on a eu, euh, on, on, on, bah, typiquement, je sais pas si je devrais le dire, mais euh, on, a, <rire> en fait, on a fait un… On devait organiser un événement ouais. sur euh, liberté d'expression, le boycott, point d'interrogation. Euh, on devait le faire par exemple à l'école euh, de formation des bureaux de Paris et euh, du coup la veille en fait on a eu une information comme quoi c'était annulé et, euh, et en fait euh, on a dit c'est pas grave, on va le faire dans un autre lieu puisqu'on avait créé l'événement Facebook et tout et, euh, et du coup on a eu des informations comme quoi en fait on voulait concrètement qu'on annule l'événement publiquement, c'est-à-dire que vous ne faites ni là ni ailleurs. Une marque a fait pression, a essayé de faire pression une marque ou autre. Ah, ok. Une institution. Voilà. Ok, d'accord. Ouais, je vois. Ça. Et du coup, on l'a quand même fait parce qu'on avait des, euh, bah, des avocats qui étaient euh, très connus, dont Antoine Compte. Mm -hmm. euh, et du coup, on l'a quand même fait, on l'a fait en fait dans un sous-sol d'un bistrot parisien où euh, l'avocat lisait avec un une lampe de Torche des textes de loi. Et du coup, euh, c'était assez marrant. Enfin, c'était un contexte. On, avait, bah, on a commencé comme ça en fait, hein, l'aventure d'Avecote. <rire> et euh, et d'autres euh, plus flagrants, c'est quand on parle par exemple de… Euh, vous savez, les concours où euh, soyez innovants, ayez so, euh, de l'audace, euh, allez-y, foncez les jeunes, etc. Et tout, euh, bah, nous, quand on expliquait le projet, ça se passait super bien. Euh, et à partir du moment où on passait au jury, euh, on a eu des, euh, des, euh, des, euh, bah, des refus pour, euh, parce qu'on n'avait pas besoin de, de, de gagner ce prix. Okay. Ok, je vois pas trop là. C'est-à-dire que… On n'a pas besoin de gagner ce prix. Ok. Ok. Non, je vois très bien en fait, ouais. Ok. Je vois, je vois. <rire> et, euh, et sinon, bah, c'était trop expérimental alors que c'est de l'innovation, etc. Mais, euh, mais ça, ça vient en partie, en grosse partie aussi du nom « iBoycott » où on n'arrive pas à expliquer tout le côté bienveillant. Okay. C'est pourquoi aujourd'hui, nous, on s'appelle « iBoycott » et « iBoycott.org », c'est le bras armé euh, d'iBoycott okay. et l'application « Buy or not » sera le bras armé des citoyens. Ok, merveilleux. Ben merci beaucoup, Levent, d'avoir accepté mon invitation. Et au plaisir de se revoir. A <rire> à bientôt. la à bientôt. Ciao. Et encore merci à toi, cher internaute spectateur, d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout. Bien évidemment, si celle-ci t'a plu, partage-la, mets des pouces bleus et exprime-toi expressément en commentaire. J'ai hâte de te lire si celle-ci t'a plu ou pas, d'ailleurs. Si tu le désires, tu peux aussi soutenir mon travail des 1€ par mois sur Tipeee. Et bien évidemment, abonne-toi à la chaîne. Rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine vidéo et dans 15 jours pour la suite d'Ils ont aussi mille choses à te dire. Ciao